Bonjour à tous, tout le monde connaît Pac-Man, apparemment sa forme vient d'une pizza. Mais en tant que mathématicien, je ne peux m'empêcher de le considérer comme un secteur circulaire. Et aujourd'hui on va calculer son périmètre et son air. Donc qu'est-ce qu'un arc de cercle Tout simplement c'est une partie d'un cercle. Donc si on visualise, on a donc ici un cercle de rayon 6, l'arc de cercle c'est cette partie là. Et elle est définie par l'angle centre, et ici on a un angle au centre de 50 degrés je vais pouvoir faire varier cet angle au centre et on va voir que la longueur de l'arc de cercle change on va même voir plus on va voir que c'est proportionnel à l'angle au centre plus l'angle au centre est grand plus la longueur de l'arc de cercle augmente évidemment et si on avait un angle au centre de 360 degrés alors on aurait un cercle entier on aurait donc euh, le périmètre du cercle comme euh, longueur de l'arc de cercle Voilà. En l'occurrence, on n'a pas forcément 360 degrés, on a alpha degrés, et ça nous mène à la formule suivante le périmètre de l'arc de cercle, c'est 2 pi r, le périmètre du cercle, multiplié par un facteur de proportionnalité alpha sur 360, avec alpha l'angle au centre. Donc, si on donne un exemple, mettez pause, essayez de calculer le périmètre de ce cercle défini par un rayon de 5 et un angle au centre de 230 degrés. Il vous faut appliquer la formule qui est juste au-dessus. Ça va être 2 fois pi fois 5 fois 230 sur 360. Et quand on tape à la calculatrice, on trouve approximativement 20. On va maintenant passer au secteur circulaire. On était sur une longueur avec le, le, périmètre, le périmètre de l'arc. Pour le secteur circulaire, on est sur une aire puisque c'est une partie du disque, donc une surface en deux dimensions. Donc ici, on visualise la partie rose, c'est le secteur circulaire qui est défini par un rayon de 6 et un angle au centre de 300. On va de nouveau pouvoir faire varier cet angle au centre et voir la variation de l'air du cercle. Là, on diminue l'angle au centre, l'air du cercle diminue, évidemment. Et si on, se moise, si on se met à 180 degrés, on est à la moitié du cercle, la moitié du disque. Donc normalement... L'aire de ce secteur, c'est la moitié de l'aire du disque. On a donc comme formule pi fois r au carré, là 6, fois demi, Et on retombe sur une aire de 57. Si maintenant on continue de faire varier euh, l'angle au centre, on va augmenter par exemple, par exemple je vais aller jusqu'à 210 degrés. Si j'avais le tour entier, j'aurais 360 degrés, j'aurais tout le disque, j'aurais l'aire du disque. Mais là j'ai qu'une partie. J'ai 210 360 e j'ai 210 degrés sur 360 degrés. Et donc la formule, ça va être pi fois 6 au carré fois un facteur de proportionnalité, 210 sur 360, et on trouve une R de 66. Donc voilà, l'aire du disque est proportionnelle à l'angle au centre. Et on a presque la même formule que pour le périmètre. L'aire du secteur, c'est pi R au carré, l'aire du disque, fois alpha sur 360, puisqu'il y a 360 degrés dans un disque entier. Enfin, pour terminer un petit exercice, vous avez un secteur circulaire de rayon 5 et d'angle centre 230. Calculez son R. Mettez pause, prenez la calculatrice et appliquez la formule. Donc voilà, j'espère que vous avez bien remplacé R par 5 et alpha par 230. Ça donne pi fois 5 au carré fois 230 sur 360. Et quand on fait le calcul on trouve à peu près 50. Vous devez apprendre ces formules. Voici votre cerveau. N'oubliez pas de l'allumer.